Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais parler d'une grande grâce qu'a faite la Très Sainte Vierge Marie à la France, fille aînée de l'église. La France dont la mission divine est d'évangéliser le monde, la France qui redeviendra le phare de l'humanité, lorsqu'il retrouvera la foi lors du millénium, à travers le, le grand monarque. Donc Marie a tracé, donc c'était au 19 e siècle, son initiale le M de Marie sur la France par cinq apparitions, toutes reconnues par la Sainte Église catholique. Alors je rappelle que la France a été consacrée à Marie par Louis XIII en 1638, et la France, il faut le savoir, a aussi, enfin, le, la France aussi a été consacrée au cœur immaculé de Marie euh, par le maréchal Pétain en 1943. Et lorsque le Roi reprendra le pouvoir, il faudra recommencer ses consécrations. Donc, euh de la France à Marie et de la France au cœur immaculé de Marie. Donc on va prendre les apparitions une par une. On va commencer par Lourdes en 1858. Donc Marie, euh, Marie donc, euh, est apparue en 1858. Euh, elle a confirmé qu'elle était l'Immaculée Conception. Que soi era immaculada conception. Dogme qui, a été, qui venait en fait d'être promulgué. Et euh, dans cette apparition, elle a appelé à la pénitence et à la prière. Euh, pénitence, pénitence, priez Dieu pour les pécheurs. Elle est apparue, elle est apparue euh, 18 fois à euh, Saint, euh, Sainte euh, Bernadette euh, Soubirous. Ensuite, donc, euh, la Très Sainte Vierge Marie est apparue à Pontmain en 1871. Donc à l'époque, la, la France était euh, envahie par les Prussiens. Et euh, Marie a appelé euh, à la prière pour, pour arrêter la guerre. Euh, mais prier mes enfants, mon fils se laisse toucher. Et effectivement, la guerre, euh, la progression prussienne euh, s'est arrêtée quelques jours euh, après euh, cette apparition. Et ce n'est pas la première apparition... Euh, de la Vierge qui a été décisive dans, dans un conflit, euh, vu qu'il y a aussi là, une apparition, euh, je crois, euh, euh, en, en 1916 pendant la Première Guerre Mondiale. Euh, euh, ça doit être dans, de mémoire euh, du côté du, du Chemin des Dames. Euh, ensuite, la Très-Sainte Vierge Marie est apparue à Pelvoisin en 1876. Elle a laissé le scapulaire du Sacré-Cœur euh, de Jésus. Euh, donc c'est une forme de dévotion au Sacré-Cœur. Alors je vais rappeler, euh, je vais rappeler les, les, les douze promesses du, du Sacré-Cœur. Hein. C'est très important de les connaître, c'est tout à fait officiel. Euh, donc il y a plusieurs manières de se dévouer au Sacré-Cœur, de lui rendre hommage, de réparer. Lui qui a tant aimé les hommes... Euh, donc voilà, il y a là vous avez une petite liste vous, vous pouvez mettre sur pause. Et les douze promesses, bah les douze promesses, euh, ce sont des grâces, euh, ce sont tout simplement des grâces, donc la paix, euh, le réconfort, le, le refuge, le salut, euh, la bénédiction, euh, la conversion, la ferveur. Euh... Et il y a quand même cette dernière promesse, la, la douzième « Je promets dans l'excès de, ma, de, ma, de la miséricorde de mon cœur que mon amour tout-puissant accordera à tous ceux qui communieront le premier vendredi du mois, neuf mois de suite, la grâce de la pénitence finale. Ils ne mourront point dans ma disgrâce, ni sans recevoir les sacrements. Et mon cœur se rendra leur asile assuré à cette dernière heure. » donc bien évidemment il faut communier en état de grâce hein. si vous communiez en état de péché mortel euh, ça ne sert à rien, ça ne marchera pas ce sera même un sacrilège euh, ensuite euh, euh, donc la, la Vierge, la Très Sainte Vierge Marie est apparue oui j'oubliais euh, moi personnellement je porte euh, je porte le scapulaire du Mont Carmel c'est... Euh, c'est des grâces de protection et de salut. Et je porte aussi le scapulaire de bénédiction et de protection. Donc ça en fait c'est pour me protéger de la mort subite et des incendies. Sachant que la très sainte Vierge Marie est apparue en, dans les années 70 au Japon, à Akita. C'est aussi reconnu par l'église. Et euh, elle, a, elle a révélé que, donc je cite, Comme je te l'ai déjà dit, si les hommes ne se repentent et ne s'améliorent pas, le Père infligera un châtiment terrible à l'humanité entière. Ce sera alors un châtiment plus grave que le déluge, tel qu'il n'y en a jamais eu auparavant. Un feu tombera du ciel et anéantira anant, une grande partie de l'humanité, les bons comme les méchants, n'épargnant ni les prêtres ni les fidèles. Donc voilà, si vous êtes prévenus, hein, euh, euh, si vous voulez éviter de, de finir carbonisé par ben, la justice divine, eh bien, vous avez ce scapulaire de bénédiction et de protection disponible à l'association Marie-Julie Jaini. Ensuite, euh, la Vierge est apparue euh, en 1830 à Paris, à la rue du Bac, à sainte catherine la Elle a laissé la médaille miraculeuse que... Que tout, que tout le monde devrait porter en fait euh, puisque la, la Vierge a révélé à sainte catherine la ceux qui porteront cette médaille avec confiance recevront de grandes grâces donc c'est ultra simple hein, pour, pour obtenir ces bénédictions c'est tout simplement de porter cette médaille euh, bien évidemment il faut, enfin, il faut quand même être... être Priez, priez la Vierge, hein, euh, sinon ça, ça sera inutile. Et enfin, la très sainte Vierge Marie est apparue à La Salette en 1846. Et donc, elle a laissé un message de prière et de pénitence sous peine, là, là aussi, de, de châtiment. Et en fait, euh, effectivement, le châtiment est venu en 1848 avec euh, ce qu'on a appelé le printemps des peuples. Donc, ça, ça concernait euh, quelques pays européens, euh, notamment la France, puisque euh, donc c'est en 1848 que euh, le régime de Louis-Philippe est tombé pour euh, l'instauration de la Deuxième République. Donc, on peut dire que, que la République est un châtiment. Bon, bah, je vous souhaite euh, une bonne continuation, que Dieu vous bénisse et à bientôt.